Bonjour à toutes et à tous, voici le nouvel épisode de Stage 1, donc l'épisode numéro 5, et nous allons parler aujourd'hui de Trackmania. Donc Trackmania, c'est un jeu de course avec des petites voitures, euh, vous allez comprendre tout de suite, c'est un jeu... Donc je vais vous montrer déjà un peu le menu, puis après on va aller jouer. Donc, alors, on a un profil, donc on a notre profil avec notre nom, on peut être en ligne, là pour l'instant je suis en ligne, parce que, parce que voilà, je n'ai pas envie d'être en ligne, tout simplement. Donc jeu en ligne, jeu à plusieurs, on peut jouer donc, sur le réseau local avec une LAN, donc avec des potes. On peut jouer à plusieurs sur le même ordinateur, voilà, avec les contrôles différents. Et nous allons jouer en solo, donc là c'est les pistes en solo, elles sont classées par couleur, plus, plus c'est en bas, plus c'est dur. Donc le noir on ne peut pas les avoir, parce que voilà, <rire> il faut avoir débloqué, il faut avoir fait toutes les courses en or, donc c'est totalement impossible. Et on va commencer par la première course en, en niveau le plus facile, la première course qu'on a dans, dans Trackmania. Voilà, ça charge assez rapidement. Donc c'est des petites voitures, vous allez voir, des petites Formule 1. C'est pas des vraies, vraies voitures... Enfin, pas dans cette version-là de, de Trackmania. Donc voilà, il nous donne un aperçu assez grand de, de la piste avant de commencer. On peut passer ça, cette étape, on peut skipper, mais, mais je voulais vous montrer, donc voilà, on est parti. Donc voilà, la, vo la voiture qui me suit, c'est la voiture qui a, qui a réalisé le score bronze. Donc il y, y a trois niveaux en local, il y a le bronze, il y a l'argent et l'or. Donc euh, évidemment, l'or euh, est très fort. Donc voilà, et le, la voiture qui avait en fantôme, c'est moi, parce que j'ai déjà joué. Voilà, je suis d'ailleurs en train de battre mon, mon encore, voilà, à voilà, la fin de la piste. Donc ça va très vite, hein, c'est les parties rapides suivant les pistes, ça dure pas bah, plus de 2 de, de, de, minutes maximum, ou deux, euh, ouais, 2 minutes quoi. Donc là voilà, on va, on va aller tester la, la, les pistes vertes, la première. Voilà, voilà on va faire un peu comme... Euh... Ouais, on va toutes les faire, on va essayer. Voilà, toujours en bronze au début. Hein, je... Autant autant pas voir l'or parce que l'or l'or est en général très fort. J'arrive des fois à battre quelques scores quelques scores en or mais euh, voilà c'est pas faisable tout le temps donc voilà. Là ça devrait être facile normalement. On est encore dans les niveaux faisables euh, voilà n'importe qui. Euh, après ça commence à ça commence vraiment à, à devenir compliqué mais là, là ça va. Les, les petits virages un peu foreux. Là, on sent qu'ils qu veulent nous. Euh, hop, là, la voiture qui un peu parce qu'on a pris un virage, euh, Il y avait une petite pente. Là, ça va, voilà, l'arrivée, je vais derrière. hop là. on passe passer partout. Déjà, on reste plus au sol. Déjà, on commence à faire des petits bons. Les routes commencent à être un peu, un peu pentues, un peu, un peu bizarres. Voilà, on va continuer. On va aller faire le bleu. Donc toutes ces pistes on peut, on peut les créer nous mêmes hein. il y a un éditeur euh, pour, pour créer vos propres pistes euh, comme vous le souhaitez et tout hein. Donc c'est vraiment, vraiment libre comme jeu, bon il est pas gratuit Mais, euh, mais franchement euh, c'est bien fait et il y a tout ce qu'il faut pour un, pour un bon jeu pour bien s'éclater Donc là, là ça va se compliquer un peu voilà, Vous voyez déjà les, les routes comment elles sont faites Là c'est vachement plus dur, il y a des poteaux en plein milieu, attention de ne pas se les prendre parce que là vous pilez devant, hein. vous prenez le poteau, vous pilez Et si vous étiez dans une course, euh, vous êtes sacrément en train. ça va très vite, donc euh, oui. vaut mieux pas euh, voilà, être ralenti On va essayer de ne pas faire de fautes Et puis regardez-moi ces, ces, ces petits tirages là La voiture, est elle adhère très bien au sol, Voilà, voilà, ça a été chaud là, j'ai failli me prendre un pilier parce que ouais, elle est très, euh, très rec. Vous tournez euh, à, peine, à peine vous appuyez, euh, elle tourne. Hein. Est pas sympa. Voilà, on va continuer. Euh, piste rouge. Alors piste rouge, là ça, là ça va être compliqué. Ah c'est une piste d'endurance. Euh, apparemment, qu'est-ce que ça va être C'est une piste d'endurance. Ça sera peut-être pas dur. Alors.. Je veux juste savoir s'il y a des nombres de tours. Je pense que oui, en endurance. Oui voilà, il faut qu'on fasse 5 tours. Donc ça va être un peu plus long que les autres courses. On va essayer de ne pas se viander. Alors, je me rappelle. D'accord. Ouais, donc on va, on va avoir des trucs comme ça pendant 5 tours. Et le but est de ne pas se viander. Une seule fois, 5 tours. Donc, euh, je vous assure que bon, ça paraît facile comme ça, mais... Euh, mais au bout de 5 tours, ça vous augmentez vachement les chances de vous planter. Parce que vous faites moins attention au virage. La première fois, vous êtes vous au taquet. Que les autres 3 tours, après, plus ça avance et moins vous faites attention. Et je suis sûr que je peux me faire avoir. Il y a des certain. Vous voyez, les tours font assez rapide. Même si c'est quand même. Là, ça va encore, je me débrouille. On frôle les bords parce qu'il faut, il faut être au maximum pour gagner du temps, pour ne pas en perdre surtout. Le, mo le moindre temps, la moindre milliseconde, enfin, milliseconde. Le dixième de seconde que vous perdez euh, va compter euh, quand, vous, euh, quand vous voudrez euh, avoir la médaille en or. Franchement, surtout en or, c'est pas loin. Hein. Pas loin, pas loin. Là, je pense pas qu'on aura l'or. Voilà, alors voilà. là, voilà, c'est fini. Ah, j'ai touché, voilà, la voiture elle a, elle a pas eu son élan, voilà. n'aurai jamais une médaille d'or, peut-être que j'aurai la bronze Et encore, bah là, pour l'instant la voiture de bronze ne m'a pas rattrapé, Donc, ça veut dire que j'ai été qu le bronze Et, euh... la, la voiture vous indique un, un peu le parcours de l'adversaire, ouais. hein. si vous, si vous dépasse pas, vous savez que vous êtes bronze Au moins Ils sont pas comme... ah pour la ouais mais. sur le tour, je pense que, que c'est bien Allez, allez, allez. La vitesse le ce jeu, c'est ce juste la vitesse, et un euh, euh, franchement de réflexe, ouais, de, la, de, la, de la vitesse. C'est vraiment un, un bon jeu euh, quand vous vous en direz. Même euh, parfois, il m'arrive moi avec ma classe euh, parce que je, suis encore, euh, je fais encore des études. Euh, on est en BTS et, euh, et voilà, je vous raconte ma vie. Et franchement, on y joue pendant les pauses parce que c'est parce que vraiment fun. C'est un bon jeu. Voilà, bon. De J'aurais pas de. Là, là je me suis tapé un bord. Mais bon, on va, on va quand même la finir pour vous montrer. Voilà. voilà. Ok, voilà, là c'est vraiment foutu, donc voilà. Ce qui est pratique, donc on peut appuyer sur entrée, on retourne au checkpoint. Le checkpoint, c'est les arceaux qu'on croise, qui nous donne notre temps, c'est un checkpoint. À chaque fois qu'on appuie sur entrée, quand on s'est planté, on retourne au checkpoint. Si, si on appuie sur échappe, ou euh, je crois que c'est pour retour arrière. Voilà, ah, euh, ça nous ramène euh, carrément au début, en recommence. Voilà, la ligne d'arrivée. Et, Et j'aurai pas ma médaille euh, en or. Voilà en bronze Donc c'est plutôt pas mal Voilà il me, il me demande si je veux tenter l'argent Mais on ira pour le moment Bon voilà je pense Qu'est-ce qu'on va faire on va voilà, on va essayer Je vais vous montrer l'acrobatique L'acrobatique c'est une piste qui est beaucoup plus difficile Que, que les autres Vous allez, vous allez voir est, Elle est très courte mais en même temps le, Ce qu'il faut faire si vous, faut, faut, faut pas se rater quoi Vous ratez d'un millimètre euh, Enfin d'un millimètre pas grand chose ça se tient à rien vous allez voir pour rester collé aux parois allez. Allez, allez, allez, allez, allez et non raté et celle là j'ai encore jamais réussi à la finir hein. et franchement j'ai essayé quelques fois pour l'instant mais je suis pas mis à fond et euh, c'était vraiment dur. là vous le passez ça même si vous le passez après euh, vous avez, vous avez l'autre virage là bas il est, il est totalement mortel c'est est horrible Voilà, on va essayer encore, encore une fois, je vais, je vais pas m'attarder parce que bon, ouais, on pourrait y passer des heures, voilà. Voilà, c'est pour vous montrer quand même que des fois il y a plusieurs types de, de courses quoi. Hein. c'est plutôt sympa quoi. Donc voilà, donc ce sera ce sera tout pour, euh, pour Trackmania, hein. voilà, voilà. Donc Merci bien de regarder ma vidéo toujours autant et puis euh, je vais continuer à en faire comme d'hab et puis, euh, puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et puis, euh, et puis voilà. Et puis à la prochaine